Écoutez-moi les battlegroundiens, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous appréciez cette méta, cette méta de taré, la méta n'a jamais été aussi high roll, j'ai l'impression, alors on est encore en début de méta, finalement ça fait moins de deux semaines, si je dis pas de bêtises qu'il y a eu euh, finalement ce nouveau patch. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a des ups, il y a des downs euh, pour tout le monde finalement. Donc si jamais vous avez perdu beaucoup de cotes, si jamais vous avez perdu euh, ou gagné tout simplement beaucoup de cotes, voilà. Soit ne vous inquiétez pas, soit ne vous enflammez pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui caractérise cette méta. Personnellement, avant-hier, j'ai perdu 900, de cotes, <rire> en 900 de cotes en 900 cotes en 4 heures. Hein, un truc comme ça, vraiment, j'ai enchaîné les top 7, les top 8. Je me suis dit, oula, mon niveau de jeu, il est catastrophique. Oula, je suis pas bien. Et après, j'ai vu euh, plus tard dans la journée que RDU avait perdu euh, 500 ou 600 de cotes aussi en quelques games enfin vraiment que c'était n'importe quoi que certains avaient pris 1000 de cotes euh, en un claquement de doigts donc voilà il y aura je pense que on est dans une période où euh, on va dire les lobby legends c'est fini en tout cas les qualifications lobby legends jusqu'à la fin de l'année c'est fini euh, on verra en 2023 donc finalement les joueurs bah, se relâchent un peu hein. c'est vrai qu'on a tryhardé comme des fous donc bah, peut-être qu'il y a un petit relâchement euh, comment dire pas un relâchement en termes de niveau de jeu hein. quand on joue on essaye de gagner mais on va dire qu'on prend peut-être un peu plus de risques. On se fait peut-être un peu plus plaisir et ça fait des compos totalement dingues. Donc voilà, c'est un petit peu pour le moment ce qui caractérise la méta. J'essaierai de vous en parler un petit peu plus dans les prochaines... Euh Vidéo dans les prochaines sessions euh, que, je vais, que je vais faire, peut-être juste que j'ai eu des, des c'est hein. aussi possible que j'ai enchaîné il y a des jours comme ça, on joue un peu moins bien, plus si on prend on va dire de la, de la malchance, bah, ça fait des journées catastrophiques, mais bon, dans les jours précédents, j'avais fait que gagner, donc c'était un petit peu bizarre, bref, en tout cas, c'est un petit coup à la tête, ce que vous allez voir dans cette vidéo, pardon, euh, c'est quand même le but de cette introduction, c'est euh, tout simplement la quête sac de kidnapping qui est absolument euh, formidable, hyper polyvalent, ça permet de gagner 3 pièces, ça permet de, de passe-boardlock, ça permet de remonter des cris de guerre. Évidemment avec le Brand Doré c'est encore meilleur. Voilà, c'est une gamme impressionnante et technique que, qui j'espère va vous faire progresser. Je vous souhaite un délicieux visionnage. Bon, on a Galewix qui est ok. Galewix c'est cool, Vol'jin c'est pas mal avec les Naga. Reno, je suis pas sûr que Reno soit bien dans cette méta. Toujours via Reno mais. Il y a 3 d'armure. Gali. Gali sans LM. Ça m'a un peu moins. On va dire que ça fait plus de magie que. Je pense que Vol'Gin c'est un peu. C'est le joueur le plus pragmatique. Après Galewix c'est le meilleur perso des 4. C'est juste que c'est une histoire de setup. Le setup est pas parfait pour lui. Donc c'est un peu risqué. Ah, voilà mon Faut le savoir quoi. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. La 1-1 de taverne 2 a amplifié le potentiel de Reno. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a Murloc pour le perso. Il y a un peu que Murloc, à vrai dire. Il y a Murloc. Faut partir en strat classique avec ce perso. Faut pas essayer de boubiter au début. À part s'il y a des kilos de tokens, mais là il n'y en a pas. En fait, il faut jouer un peu safe, parce que le perso, à partir du moment où vous commencez à faire votre tambouille de mana, vous êtes invincible. Et c'est pas évident d'arriver à faire cette tambouille. C'est clair que cette nouvelle taverne 1, taverne 2, elle est vraiment cool. Elle est vraiment, vraiment bien. Avec tous les persos, je pense. Je peux même le faire tout de suite, genre l'acheter, la revente. En fait, c'est une pièce qui est en même temps, enfin, c'est hyper polyvalent, je trouve. Après, c'est que 1, mais... Bon travail. Continuez sur votre lancée. De toute façon on sait qu'on va jouer Murloc et la meilleure carte de Murloc c'est lui. On l'a déjà. C'est bien, on va geler. On va vendre ça. On va acheter lui et lui. La question c'est l'ordering Ring. Un d'attaque ou un PV Un d'attaque ou un PV Un, adac, un attaque, non PV au début J'aurais plutôt un attaque au début. 1-5, euh, ça, ça fait rien. le 4 ça tue des trucs. Enfin, ça tue des trucs. peut tuer des trucs. Là, ça tue la 3-2. Ça tape dedans. Murloc please Oh il a, a marqué Cri de guerre là On a vu que ça Ça marchait pas Avec les Enfin on a vu On a réfléchi Et a priori ça marche pas Je pense avec les Murlocs Ça fait perdre Toute la value des Murlocs Avec des points de vie Le venin euh... Oh Déclencher des Raldago Minisbeer j'aime pas trop Je pense qu'on va prendre Le kidnapping en vrai Donc, dans ce cas-là, on prendrait ça. Et ça. Juste pour activer la quiz. Tant pis pour lui. Hein. Ouais, on l'a vu, la gamme d'avant, c'est sympa. Hein. Tu peux remonter un truc à toi. Ça t'évite de boardlock. Tu peux voler un serviteur à Bob s'il si te manque des pièces. Avec Murloc, ce sera très très cool sur un getter ou un bagargouille. Donc on va partir là-dessus. On n'a pas vraiment besoin d'un autre ral d'agonie. Enfin, si, en vrai, on pourrait prendre deux ral d'agonie dans le tour. Mais on va pas forcer non plus. De toute façon, 3 ça sert à rien. C'est soit 2, soit 4. Donc, euh, ouais, je gèle pas le saut mouton. Je vous souhaite un bon combat. Par contre, faut que ça, ça meure, hein. Sinon, c'est pas cool. Hein. J'ai peur que ce soit pas cool, là. Oh. Oh, non, non, oh. Ah si. Ah sinon, on aurait été obligé d'en acheter un hein, pour rattraper le retard. Là, si on en achète deux, on en achète zéro. Après deux c'est jouable, hein. comme ça on a tout de suite la quête, hein. je pense que c'est ok, hein. on fait ça et ça Ouais ça me plaît. Hein. Après on... le risque c'est de gagner trop facilement le combat et qu'eux ne meurent pas mais... C'est vrai que c'est un peu risqué. Il faudrait pas faire un autre espèce de truc bizarre comme ça. C'est bizarre hein, mais... comme ça. Et taverne 3, pff, je pense que je vais faire un espèce de placement nul. L'avantage c'est que si on a la quête au prochain tour, on peut juste up. Enfin on peut up roll et on a 3 pièces en fait. Donc ça, en fait on rattrape facilement la curve grâce aux 3 pièces du sac. Par contre si on n'a pas le sac c'est un peu chiant parce qu'on s'est décurvé. Mais bon. Mais c'est très chiant si on n'a pas le sac. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous les deux à la fin, bah sinon j'active pas mes, mes trucs si je mets les deux à la fin. Ah, pas ouf ça. Oh la chatte. Non. A gauche. Non. A gauche, une sorte sur deux. Parabos Parabos le gars il est content comme s'il avait fait top 1 hein. <rire> Non mais c'est trop bien vrai. Ça partait mal hein. Alors la proba je pense qu'elle est pas pour moi Pas enfin, la proba de d'avoir le sac Catherine. Je n'ai peur de rien. On va un taunt. Bon maintenant, en fait comme ça on a une très belle tempo, on a des pièces, on a full pièces. on va pouvoir turbo up dans Bran. Merci c'est François pour le prime. Merci beaucoup c'est gentil, merci pour ton soutien. votre Ça c'est une bonne carte. C'est mieux 3 pièces ou faire un effet de voyant Le voyant, c'est quoi C'est 1 attaque, 2 PV. Enfin, 1 attaque, 1 PV. Enfin, 2 PV. Plus 4 PV. Donc, c'est plus 6. Euh, plus 1. Plus 1, plus 6. En gros, c'est ça. On est d'accord sur le calcul Plus 1, plus 6. C'est 2 PV là. Lui, c'est 4 PV quand il arrive. C'est 1 d'attaque ici. En plus. Hein. Donc, c'est 6. Est-ce que 3 pièces, c'est plus 1 plus 6 euh... Normalement, 3 pièces, c'est plus, plus, plus que plus 1 plus 6. Le problème, c'est que là, c'est plus 1 plus 6 sur des cartes que je vais garder. Donc, c'est différent. Donc, ça me choque pas. Ouais. C'est vraiment parce que je vais les garder, sinon je, je suis pas sûr que ce soit très euh, rentable de faire ça. Pas mal ce déflecto, dis La question c'est est-ce qu'on arrivera à tuer les 4-5 Ça a l'air euh, compliqué. Waouh. Trop cher hein. Un peu cher. <rire> Un 13 là. Bien agréable. Est-ce Engager une de ses recrues. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Ça, fait une pièce ou pas Ça, ça marche. Hein. En pièce. Pas de conneries. Hein. On n'a pas les pièces pour le faire. Pas très grave. Un serviteur de permis, une pièce d'or de ouais, c'est pas mal quand même. <rire> bon mecha nous, nous, mecha nous saoule. Le problème c'est que mecha c'est chiant. C'est pour ça qu'il faut jouer des boss écailles. Mecha et bête, c'est chiant pour nous. Oh bon, bête, c'est horrible aussi. Et il des rip-hop. Et qu'il a des rip, y a des rip ça va être un peu chiant. Pas mal ça. Ouais. Je vais jouer contre Van S'il vous plaît. Allez. On, up, hein. On peut up je pense. C'est cool ça. Je vois ce que vous voulez faire. Bah, je pourrais prendre Baron, mais je pense qu'on va quand même. Euh... Comme on m'en a déjà présent Ah, j'ai un. Bah, pas totalement, mais. Techniquement, pas totalement. Ah j'aimerais bien trouver un Bran, je vais le trouver quand même, non oui. Branou là. Ah ouais je remonte ça. Hein. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Moi, oh, ça va faire de gros dégâts. Bon, on a fait pas mal de pièces. Enfin, c'est ok. On, autres, mais vous... <rire> on prend cher pour pas un rond. Voilà, <rire> ouais, bon, la... Maintenant on est bien. Mais euh, encore une fois, Mecha, bête ça nous éventre quoi. Parce qu'il y, des... y a de la résilience. À moins d'avoir Bran et d'avoir beaucoup de PV. Et typiquement, Murloc, euh, ça a des gros counters quoi. On le sait. L'avantage, je dirais, c'est qu'on est à 12. 12, c'est encore ok en termes de PV. Dans la carte remonte en main, non elle perd pas, ses boosts. pas pas. Lui il s'est marqué bête, un peu. Allez-y, engagez Oh c'est cool. à la vitesse supérieure! Peut-être que je le dire On va voir. Ah, ouais. C'est de la life. ça qui est bien. On s'embrane c'est un peu tristouné mais... On va le virer hein. Oh nice. bloqué non nice mais bah, théoriquement c'est bien mais la théorie parfois euh... pas si fou non ça me paraît un peu complexe surtout à 12 life juste faire ça je crois ah il a, il, a, il a une belle gueule quand même mon board il veut plus venir. Ouais. Meurl, hein. Ah non, une chance sur deux. Moi, oh, j'y crois. est la mama. une mama. Ok ça. Oh waouh le goldrain. Attends. Oh, chat, non, on a une chance, on a plus d'une chance sur deux de survivre, mais ça partait mal. Hein. On se le dise. Ça partait mal. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Qui sait les secrets de pas le plus fort mais il donnera tout un serviteur de Pernu, une pièce d'or de gagner. ah merde il y avait le petit lolo les cartes là Je souhaite un bon combat. C'est marqué mec hein Ouais. Mmh. Compliqué hein vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aller vite dès le début. Parce que même si on a l'impression qu'on va pas manquer de temps, en fait, à un moment, on manque de temps parce qu'il y a toujours un setup où on fait des pièces. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut dès le début, il faut jouer vite. faut pas prendre le temps de réfléchir, si je puis dire. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de mecha dans le lobby ah, Je pense que je vais le dire quand même. Je leur remonte, lui. Hein. La question c'est, est-ce qu'on a vraiment envie d'héroïne Franchement, dans ce lobby, je crois pas. Ça paraît fou, mais je crois que dans ce lobby, je vais pas jouer héroïne. Je veux juste des tonnes de, de, de boards. Enfin, c'est bizarre, hein, mais. Faites-moi confiance.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 Une pièce pour le dérangement merde ah, il y avait un murloc mais je pas eu le temps de voir un choix tactique intéressant On va faire ça. En fait, c'est un lobby où, je pense, hein, où il y a beaucoup de mecha et de bêtes. Donc, euh, voilà, je reprends le propos. Mais je pense que Héroïne altruiste a pas tant de sens que ça. Et qu'il faut vraiment essayer de compoter un maximum de créa. Et je pense que compoter ces 5-là, ça peut être plus fort. Merci Derzal pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Zap pourrait avoir du sens, tout à fait. Peut-être Zap peut avoir du sens. Après, si on monte plein de stats, on perd jamais, hein Non En bon, vrai, bon, on a tellement de mana que bon, ça c'est toujours cool. Une tactique intéressant. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagner. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Je regarde pour la finale ça. Quoique. Ah mais on pourra le remonter remarquer. Non je vais assurer, je vais faire ça. Ça. Je vais quand même le jouer. Je vais remontrer au pire. Pour pas me boardlock. C'est tellement fort ça quand tu joues murloc, c'est incroyable. Franchement la puissance. Avec un getter, c'est puissant, avec un... C'est du triple Murloc T6 ça fait les deux côtés, mais là ça sert à rien parce que j'ai qu'un seul Krieger, c'est pour ça que je ne vais pas, pas essayer de le tripler. Bah, j'ai pas mal de life, hein bah, ça va suffire mais j'ai pas mal de life. Bah, je pense que je suis au-dessus, je peux me tromper, mais il faut faire confiance à sa lecture ici. Donc, comme ça, si je triple le enfin si j'ai Bran Doré, bah, j'augmente encore mes probabilités de top 1, quoi. Pourquoi ne pas prendre ennui au module pour faire une deuxième boule parfaite En fait, le truc, c'est que je considère que les boucliers divins n'ont pas énormément de sens dans ce lobby, à moins d'avoir des très gros boucliers divins. Alors, soit je pouvais partir très tôt sur ça. Mais vu que j'étais bas en life, ça demandait du temps et donc de l'investissement de ressources. Donc j'ai considéré que j'allais plutôt jouer uniquement big et pas trop jouer en tricky. Par contre, si dans la méta, il y avait un petit peu plus de big, c'est-à-dire moins de mecha, moins de bête, bah je serais parti sur cette ossature de double amalgame poison. Avec les mounted. Mais là, je considérais que ça n'avait pas de sens. Et je peux me tromper. Hein. Je sais pas trop s'il si est devant ou pas. En vrai il a la compo parfaite mais j'ai tellement des monstres. Bon j'avoue que ça c'est pas très agréable. Après tous nos trucs ont poison donc euh, Ouais je sais pas trop. Je pense que ça fait souvent égalité, non Ouais on est devant quand même. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de temps en égalité. Bon on peut taper Baron là maintenant ou pas ou pas maintenant Un peu maintenant quand même. Hein. Il reste combien de créa en fait, ça doit dépendre du nombre de créas qu'il a. Il nous en reste 5 poisons et lui, il en a 4, donc on a gagné. Simplement. Ok. Continuez sur votre lancée. Important, c'est de jouer des serviteurs. Je fais pas beaucoup de pièces là, hein. un peu triste. En fait, si je trouve un guetteur, je fais des pièces. Mais après, je peux setup pour les pièces au prochain. Voilà, ça c'est quand même toujours bon. Hein. <rire> Pas obligé de le jouer maintenant. Hein. Ça sert rien même de le jouer maintenant. Faire euh, ça. Après, Bran, ça marche bien avec ça. Mais... Ouais, ça marche bien. Est-ce que là, ça a vraiment du sens C'est 4 life. 4 life, ça fait 12 lives surtout. Autant garder le boubou divin pour le prochain tour. En vrai, il n'y a pas forcément des prochains tours. Mais... Non, je reste comme ça. Ramantid n'est pas dingue. Mais. Ça, ça fait du bien, ça. <rire> ça, ça fait du bien ou ça passe, ça. Ok, là, c'est cool. Je suis arrivé à bloquer son, son truc. Nice. Mon placement est beau, là, en plus. Hein. J'ai bloqué son faucheur. Pas forcément gagné parce que ça, c'est une plaie, mais... Ah, J'ai beaucoup de life, quand même. Hein. J'ai vraiment beaucoup de life. Après, il faut pas taper... Euh... Ouais, c'est bon. Quand ça fait du ping-pong, bim, bim, bim, bim, c'est la fin du monde, hein. Là, ça va. Le tracker qui donne les résultats après avoir détruit le baron. <rire> Il a attendu. Ok, c'est bon. Bon, allez, let's go. Est-ce que Monted elle a du sens contre nos adversaires Pas trop. Je préfère remonter à un truc de mana enfin, un truc de mana hein. Un getter premier le je veux dire Oh waouh les gars là bah, Des pièces hein, euh, je suis en PLS là En PL pièces là Zap non En fait on sait pas qui va gagner Qui va gagner euh... En vrai si je fais des énormes stats... Euh... Le zap il a... App... Je sais pas s'il est si fort que ça. Ouais c'est pas évident. Est... Euh, J'espère que c'est mecha.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 J'espère que c'est Mecha qui va gagner. Le, le Zap va chercher Ara ou Kangor Le Zap contre les deux. En fait, même le Zap contre lui, est pas si mal. Je peux aller chercher un Ara, une connerie au début. Je crois. À moins de jouer Baron. Baron euh, est une liée, mais... mais Je pense que contre les deux, c'est OK. Je, je vais chercher Zap au prochain tour. Hein. Non je pense pas faire top 1, en vrai euh, si j'ai pas zap euh, c'est vraiment des compos qui sont finis hein, chez mes adversaires hein. En fait on a tous les trois des compos parfaites dans... dans des archétypes différents Il y a la compo grenouille parfaite, il y a la compo mecha parfaite On peut pas l'améliorer sa compo Et il y a ma compo on peut pas vraiment l'améliorer Après c'est une histoire de mounted, mais encore une fois dans ce lobby mounted est pas si fort je trouve La T5 qui tonne, c'est jouable aussi le taunt, c'est Ah, qui tape en face, tu veux dire Je sais pas... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors je la mets à, à droite Ah ouais, peut-être. J'avoue que je... Je sais pas encore ce que ça donne, cette carte. Une taunt en face, ça veut dire que je la mets quoi Je la mets à l'extrême droite On va voir, c'est qui qui gagne C'est les bays J'avoue que je sais pas. Trèche, sèche, fraîche, sèche. Faudrait Uther sur Zap. Allez-y, engagez une de ces recrues. J'aurais choisi le même. On a déjà un Uther. Par de là, hein. Il oh, y a ça aussi, au pire. Je pense que Zap est meilleur, mais je suis pas sûr. Sinon. De bout, mes champions, levez-vous pour la justice en 6 On va un truc là où on s'en va. Ou alors on reste à Sikréa. Est-ce qu'à Sikréa ça marche Sikréa ça fait comment Je pense qu'il joue qu'avec Sicrea, lui il en prend deux. Mais dans ce cas-là on le mettrait à l'extrême droite. Ça marche non Je sais pas. J'avoue que c'est la première fois que je joue l'interrogatrice. Bon, en vrai, ça, euh, on peut faire ça hein. Allez, <rire> on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Oh waouh. Pourquoi ça l'a fait deux fois Ah non, c'est un bug euh, d'affichage. Allez, tapez dedans par contre. Hein. Hop. Tapez dedans là les gars. Allez. Encore une fois. Et on sera bien. Allez bah, Après, on perd quand même. Je hein. <rire> bah, sais pas. J'ai pas, pas compté, mais on perd quand même, sûrement. Il est monumental, le gars. Je crois qu'il gagne, quand même. Mais c'est incroyable, comme counter. Hein. Bah, Je pense qu'il a... Et en fait, sa compo, elle est trop belle. Mais en vrai, si t'as genre... Euh, des trucs un peu patates au début, ça fait gagner. Vous voyez Ouais, bon, il est beaucoup trop gros. Oh, attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir ça peut faire... On peut partir sur une éga. Non. Ah là là, bien joué. Bon, j'étais devant, hein. je joue 66%, 52% de létal. En tout cas, sac de kidnapping. Magnifique. Dans ce setup là, c'était magnifique. Pas loin, pas loin. On est devant en vrai, donc... Euh... Pas de regret.